Bonjour, on est à l'arrache. Je fais pas d'intro parce que c'est malaisant. Donc, euh, on va faire un petit résumé de 2019. Hein. Déjà euh, pour 2020, je peux vous le dire, on va avoir un bon rythme de vidéos parce qu'on fait le débrief de 2019, le 22 janvier. On commence. Donc, cette année, on a déjà eu 15 vidéos. C'est pas, c'est pas mal. Hein. Je trouve qu'on s'en sort pas mal. La loi qu'on m'a gonflé, toutes les vidéos sur ma chaîne elles sont considérées pour les, pour pas les enfants alors que j'essayais toujours d'être Family Friendly. Ma vidéo qui a fait le plus de vues, Joséphine Ange Gardien, elle a été Strike. On y reviendra. Euh, je me suis pris, cette année, que deux copyrights. C'est pas mal. Donc la première vidéo, Fish Bubble Chat, hein, évidemment qui est donc une vidéo que j'ai sortie pour présenter le script que j'ai codé pour GMOD pendant le Nouvel An. Ensuite, du coup, j'ai commencé la série Jalapeno, qui a eu 5 épisodes et demi. Il n'y en a pas eu plus parce que j'étais censé faire une série multijoueur où finalement, de tous les invités, il n'y en a plus aucun qui est jamais revenu. Donc je me suis retrouvé à faire une série multijoueur tout seul. Ça m'a un peu découragé. Euh, la vidéo pub, c'est une annonce, il pas grand chose à dire. Vidéo spéciale ans de MC, c'était censé être une autre vidéo, mais je l'ai mixé avec une vidéo où je jouais en alpha. Parce qu'il y avait un problème d'enregistrement. Donc, l'unboxing nul, c'était un unboxing euh, de truc nul. Mais étrangement, c'était une bonne vidéo. Moi, elle m'a bien plu. Euh, Joséphine Ange-Gardien, elle vient logiquement juste après l'autre elle a été strike pour NUDITÉ Elle est revenue, c'est pas grave. Euh, Edgar qui chante, elle a été faite pour remplacer les 100 vidéos prévues sur Aventure Pingouin. Il y en avait pas 100, il y en avait moins, hein, mais voilà. Vous avez vu, comme j'enchaîne, on est déjà à 2 minutes et quelques. Il Faut enchaîner, euh, là j'ai pas le temps, hein. Je viens déjà de finir le texte, je viens de l'écrire à l'arrache, hein. Le monstre citrouille Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, mais elle est bien quand même, hein, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait. Vraiment pas. Les citrouilles... C'était un projet à plusieurs personnes, et ça a été un grand échec, grâce à... Edgar Mince alors On continue ensuite sur Golden Cancer. Ma nouvelle chaîne YouTube, elle a ouvert cette année, c'est une chaîne drôle, qui, euh, se mo qui doit se moquer euh, de la tendance et surfer sur celle-ci. Donc, 8 vidéos, 4310 vues sur Angel, la plus grosse vidéo qu'on a fait. Et je me suis pris 3 copyrights. Donc, première vidéo, PNL, la musique est nulle, elle est sur côté. Mais le montage est pas fait. Donc on va dire que ça va de pair. Pourquoi j'ai fait ça Tout simplement parce que j'ai eu l'idée de faire la chaîne et je l'ai posté deux secondes après. La vidéo spéciale, un abonné. La seule abonnée, c'est Explorer. La deuxième abonnée. Euh, j'ai pris son deuxième compte. La vidéo Angèle, elle s'est pris des copyrights mais c'est celle qui qui fait le plus de vues et aussi la vidéo qui m'a causé le plus de problèmes et d'insultes, mais tant pis. Euh... Sonic, sur côté. Le détective Patchouli, pareil. Mais la miniature est fait par Chadman, donc ça va. Dora, c'est juste que j'ai pris un trailer au hasard et je me suis dit on va en faire la review. D'ailleurs on est allé voir le film donc on est censé faire la review de la review. Top 10, c'est une vidéo au hasard et doublée à l'arrache d'un top 10 nul. Voilà. Maintenant on passe aux vidéos pas sorties. Alors, euh, les vidéos sur Aventure Penguin, elles sont pas sorties. J'en avais tourné euh, une vingtaine peut-être. Mais parce qu'en fait le concept est finalement très limité. J'ai pas grand chose à raconter, j'ai pas grand chose à faire. Club Penguin DS. Il était bien mais j'ai pas assez de matière en fait pour en faire un épisode entier. Layers of Fear, j'ai jamais monté car j'ai jamais continué. Je voulais tout poster quand j'aurais fini mon quand j'aurais fini le jeu et j'ai jamais fini parce que tout simplement quand j'ai voulu y jouer, il y a eu la canicule et je voulais pas avoir plus chaud que ce que j'étais concentré sur le jeu. Noël. La vidéo a raté. Mais là complètement hein. chaque année j'arrive à rattraper ou quoi faire un truc, là ça a raté. J'ai pas fait d'ailleurs de concours sur Twitter comme je fais chaque année, tout simplement parce que j'avais plus de compte Twitter. J'ai un nouveau compte Twitter public. Deep de 2020, voilà. Jalapeno, la suite est pas sortie, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Fury Girl, alors ça c'est parce que ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à tourner et à monter, parce qu'il faut tout censurer. Euh... Ensuite des vidéos Minecraft, random, et.. Euh... C'est tout simplement parce qu'elles étaient pas bien. Voilà, faut pas chercher plus loin. La vidéo sur Dawi, c'est une vidéo en rapport avec Aventure Penguin. En réalité, elle est très mal expliquée, donc j'ai finalement, sur le moment, c'était marrant à tourner. C'était pas marrant à présenter. Euh... Et un top 10 sur la chaîne Cancer, que du coup, j'ai pas sorti parce que ça demandait beaucoup de montage aussi. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai déjà des vidéos tournées pour cette année, hein, même si c'est que celle-là qui sort. Euh, J'ai prévu de faire un euh, court-métrage, voilà. Et bah du coup on va essayer de. Euh, de s'en sortir. Hein. Donc du coup, on rappelle, le euh, le niveau à battre sur cette chaîne, hein, c'est 15 vidéos. Voilà, bon bah écoutez, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On espère pour cette année que. Euh, Jalapeno va reprendre et que du coup je vais trouver des gens motivés pour le faire, hein. Et, euh, bah, euh, eh ben, à la semaine prochaine. J'espère. Un jour, quoi. Enfin, une semaine. Enfin, je revois un jour, on se recapte.